Donc, je m'appelle Annie Morvan, j'ai 52 ans, j'ai exercé dans le commerce pendant 30 ans. Donc en 2020, j'ai décidé de tout arrêter puisque ça ne me correspondait plus du tout et j'ai fait une reconversion. Je suis partie 15 jours en immersion à la ZAD de Guingamp pour connaître un petit peu les services à la personne. Et là, euh, ben ça m'a beaucoup plu, je me suis retrouvée un petit peu dans mes valeurs. La proposition d'immersion avait été faite à la base par le pôle emploi de Guingamp. Là, j'ai été mise euh, en relation avec une personne qui travaillait déjà à la ZAD de Guingamp, qui est donc devenue ma tutrice. Et puis je suis partie avec elle chez, chez les personnes, pour voir un petit peu comment se passait vraiment sur le terrain. Une journée donc euh, et pour voir un petit peu tout ce qui pouvait être proposé par rapport à ce métier. En janvier 2021 je me suis engagée donc à la formation pour pouvoir donc devenir aide de vie aux familles. Alors c'est une formation qui dure donc six mois qui se passe donc au Greta. Il y a de la théorie et il y a aussi de la pratique puisqu'on nous met donc euh, à disposition euh, ce qu'ils appellent un appartement où on peut donc euh, pratiquer, euh, ça nous apprend beaucoup de choses sur les techniques de mobilisation, sur les soins corporels, sur euh, la préparation des repas, sur les régimes, sur euh, l'entretien des locaux. C'est vraiment quelque chose d'intense mais qui est très complet. Donc, dans le cadre de la formation, euh, il vous propose de faire des stages, donc euh, deux stages hein, et euh, que vous faites dans une entreprise qui après euh, vous propose une embauche si ça correspond à ce que vous souhaitez et si euh, de leur côté euh, vos compétences ou votre faire valoir leur correspond aussi. Moi je me suis sentie vraiment préparée, j'ai pris confiance. En plus, avec l'aide des stages, pour vraiment pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on avait acquis le long de la formation. Euh, elle est très bien menée. Les formatrices sont très investies aussi. Elles vous poussent, elles vous accompagnent vraiment jusqu'au bout. Elles prennent du temps pour nous, elles sont à l'écoute. Et puis, en, s'engager dans une formation. Euh, surtout moi qui étais en reconversion, euh, pour vraiment être sûr que ça va, va me convenir, savoir qu'au bout il y a éventuellement une embauche, on s'investit davantage aussi, je pense. On veut faire tout pour que ça marche. Quoi. Donc euh, une fois qu'on est sûr et qu'on a confiance et qu'on qu sait que c'est ça que l'on veut faire, je pense que le fait qu'il y ait au bout une proposition d'embauche, c'est important. Donc Moi j'ai fait deux stages à la ZAD de Guingamp, ça s'est super bien passé et la responsable de la ZAD de Guingamp m'a proposé donc une embauche et le fait qu'elle nous suive dès le stage et qu'après elle nous propose de continuer, du coup moi ça me met en confiance puisque déjà elle connaît mes capacités, elle sait ce que je vaux. Que je ne vais pas juste lui présenter un titre comme quoi je suis à DVF, elle m'a vu travailler sur le terrain, enfin par le biais des tutrices et des usagers. Donc quand même, ça conforte et ça, ça donne de la confiance. Quoi. Et le 26 juillet, donc, euh, je commence à la ZAD de Guingamp. Et j'en suis ravie